Bonjour à tous euh, je vais commencer rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de profiter du maximum de temps qu'on a ensemble pour essayer d'avoir un peu de temps pour les questions à la fin aussi. Euh, merci d'être venus aussi nombreux à assister à cette conférence, à la découverte du code source du vaccin Pfizer BioNTech. Euh, avant toute chose, je voudrais faire un point sur ce dont cette conférence ne parle pas, histoire que ce soit, que ce soit super clair entre nous. On ne parlera pas de l'utilité ou de la nécessité de la vaccination, ce n'est pas du tout l'objet de, de ce talk. On ne parlera pas non plus de biologie ou de biochimie, ça peut surprendre, mais il se trouve que ce n'est pas du tout mon métier. Moi, je suis développeur web à la base, donc mes journées, c'est plus du, des lignes de JavaScript que des codes de, de biologie de biochimie. La raison pour laquelle je fais cette conférence, c'est parce qu'au cours des derniers mois, j'ai beaucoup parcouru plein d'articles et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme similitude entre ce qu'on fait nous en tant que développeurs et ce que font les biologistes et les biochimistes avec le code source du vaccin Pfizer-BioNTech et je vais essayer de vous le montrer. Donc pas de biologie, pas de biochimie, mais un tout petit peu quand même, on va devoir revoir quelques bases, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, on va pouvoir débuter. Euh, je vous présente tout de suite euh, quelque chose que vous avez probablement déjà vu, c'est le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, qui nous a bien embêtés pendant euh, quelques années. Euh, c'est une boule avec des pics dessus, ce pic on appelle ça la protéine Spike, et ça fait de ce virus un virus très reconnaissable à la fois par nous, mais également par le corps humain. C'est le Covid-19, voilà, euh, il est reconnaissable. Alors, le fonctionnement d'un vaccin classique, jusqu'ici, quand on faisait des vaccins, eh ben, on prenait le virus de la maladie qu'on souhaitait éradiquer, on le désactivait ou on le ralentissait en laboratoire pour le rendre inoffensif pour le corps humain, et puis on l'injectait à différentes doses dans, dans le corps humain pour apprendre au corps en fait, à se battre, à reconnaître et à se battre contre, contre ce virus. Dans le cadre du vaccin ARN, c'est un petit peu différent, et pour comprendre comment ça marche, on va devoir zoomer un petit peu dans le corps humain. On va devoir zoomer beaucoup plus dans le corps humain. Ok, là, c'est pas mal. Je vous présente une cellule du corps humain. Alors, il y a plein de choses dedans, mais il y a deux choses qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'abord, c'est le numéro 1, c'est le noyau, donc qui est au centre de la cellule. Et puis, les ribosomes qui sont donc autour, c'est le numéro 3, là, sur, sur ce petit schéma. Euh, et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi, à quoi servent ces, ces deux éléments essentiels. D'abord, le noyau, c'est ce qui contient notre génome. En fait, c'est notre ADN, c'est notre code génétique. Euh, c'est une sorte de plan de fabrication de notre corps humain, un plan de fabrication des protéines. Et puis de l'autre côté, on a des ribosomes, ce sont justement des unités de production de protéines. On peut les comparer à des sortes d'usines de fabrication. Euh, et donc cette, cette usine va avoir besoin d'un plan pour produire ces protéines. Le problème, c'est que le noyau et les ribosomes sont séparés et ils ont interdiction de sortir de leur zone. C'est-à-dire que le noyau ne peut pas aller à la rencontre du ribosome, le ribosome ne peut pas aller à la rencontre du noyau. Alors comment on fait Et bien c'est là qu'on a une super molécule qui s'appelle l'acide ribonucléique. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais son, son boulot c'est tout simplement d'aller faire une photocopie du plan du génome, on fait une photocopie et puis l'envoie directement à l'usine de fabrication. Et comme acide ribonucléique c'est un peu compliqué à prononcer, on appelle ça en fait tout simplement l'ARN messager. Et c'est donc de là que vient euh, le vaccin à ARN messager. L'idée en fait elle est super simple, c'est de prendre un plan de fabrication, de l'injecter dans le corps humain, pour apprendre au corps humain à fabriquer une protéine, et en l'occurrence, là, on va apprendre au corps humain à fabriquer la protéine Spike, la protéine Spike, donc du virus du Covid-19, pour apprendre au corps à se battre contre ce virus lorsqu'il le rencontrera. Voilà, ça c'est la théorie. Alors maintenant, en pratique, à quoi ressemble ce fameux code source du vaccin Eh bien, je vous le montre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir assisté à la conférence. <rire> En fait, ça peut paraître surprenant, mais il n'est pas si long que ça, hein. c'est euh, 4284 caractères, c'est pas grand chose, ça tient en 16 tweets, c'est l'information à retenir de, de la journée. Euh, et en fait là-dedans, alors ça peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir, on peut quasiment tout comprendre et tout ressemble finalement à un code d'une simple page web ou d'un fichier JPEG par exemple. Euh, ce plan, c'est donc un plan de génome. Euh, souvent, vous voyez un brin d'ADN représenté comme ça. En fait, ça ressemble plus exactement à ça. Alors, vous avez les brins d'ADN sur le tour, et puis au milieu, vous avez notre fameux ARN qui est synthétisé, qui fait sa photocopie. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire sa photocopie, il utilise quatre lettres, euh, le A, le U, le G et le C, ce qu'on appelle un, un nucléotide, euh, et donc on n'a que quatre lettres. Et donc, si on regarde notre code, eh bien, on se rend compte que ça marche. Hein. On a effectivement le G, on a effectivement le A, on a effectivement le C. Ah, attendez, on n'a pas de U. On a ça à la place. Euh, ça c'est une petite particularité du, du vaccin. On a remplacé la lettre U par une lettre Psi. En fait, c'est une molécule U légèrement modifiée, tout simplement parce que si on utilise la molécule U exacte telle qu'elle est dans le dans le virus, eh bien, le corps humain détecte que ça vient pas du corps humain, que ça vient pas, que ça a été fabriqué artificiellement. Et donc l'antivirus du corps humain qui est à jour, malheureusement, alors heureusement pour nous, mais malheureusement pour le pour le virus et pour notre vaccin, euh, eh bien il va rejeter immédiatement euh, l'ARN qu'on tente de lui injecter. Donc en fait, on change légèrement la molécule pour faire en sorte qu'elle passe partout. Et la bonne nouvelle, c'est que ça agit exactement comme un U au niveau du ribosome quand il va produire euh, sa protéine, il va la produire exactement comme si c'était euh, un U. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, maintenant que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, je propose qu'on plonge dans les différentes parties euh, de, de ce fameux code source. Il est constitué de six parties et vous allez voir, vous allez vraiment vous y retrouver par rapport à un code informatique parce que c'est très similaire. D'abord on a la coiffe, la coiffe c'est au tout début c'est en fait les deux premières lettres, le G et le A, et on pourrait les comparer un peu au shibank qu'on a dans un fichier Unix, ça permet tout simplement de légitimer la provenance de notre code source, permet de dire ouais ce code source il vient effectivement du corps humain et il est fait pour être exécuté sur du corps humain. Alors là on a triché évidemment, parce que ça ne vient pas du corps humain mais on fait croire que ça vient du corps humain, ça permet vraiment de dire ok c'est prévu pour être exécuté sur la machine corps humain. Et voilà, c'est tout ce que fait cette partie-là. Elle protège également le reste du code, mais c'est grosso modo ce que, fait, ce que font ces, ces deux lettres-là. Ça permet de dire ça vient bien du corps humain, c'est fait pour être utilisé par le corps humain. La deuxième section, elle s'appelle la région 5' non traduite. Alors c'est un peu barbare là aussi comme nom, mais en fait la fonction est relativement simple. C'est de la métadonnée. Ça permet de savoir ce qu'on fait de notre protéine une fois qu'elle est produite, est-ce qu'on la produit en grosse quantité, est-ce qu'on la produit en petite quantité, de quelle manière on va la produire, à quel moment on va la produire. Tout ça, c'est contenu dans cette section-là. Et pour le vaccin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en fait une section de métadonnées de l'alpha-globine. C'est une protéine qu'on produit en très grosse quantité, puisque le but c'était de produire en très grosse quantité notre protéine spike pour apprendre au corps à se battre le plus rapidement possible. Et donc cette métadonnée, c'est un copier-coller de la métadonnée de l'alpha-globine, de la protéine d'alpha-globine. Cette zone, elle a une autre fonction, elle sert de zone d'assise pour le ribosome quand il va produire. Alors vous voyez ici en, en jaune et en vert, il vient se poser en fait sur cette section de métadonnées et ensuite il va donc aller produire et donc traduire la suite du code. C'est pour ça qu'on appelle cette section la région non traduite parce qu'elle n'est pas interprétée en fait directement. Alors voilà, pour ces deux premières parties, on va attaquer maintenant la partie signal. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on remplace les lettres psi par des lettres U, ce sera plus simple pour pouvoir comparer avec le code du vaccin euh, du code du virus pardon, par la suite. Donc on va directement remplacer ça et on va également regrouper euh, tous les nucléotides par groupe de 3. Alors, je ne fais pas ça du tout par hasard, il se trouve que 3 nucléotides ça forme un codon et un codon ça forme un acide aminé. Alors exactement comme en informatique, on a euh, 8 bits qui forment un octet, et ben là on a le même principe sur le corps humain, on a 3 nucléotides qui forment un codon. Et un codon correspond à un acide l'acide aminé et la bonne nouvelle c'est que Wikipédia nous donne le tableau des correspondances et l'autre bonne nouvelle c'est que le corps humain connaît ce tableau de correspondance par cœur, pas besoin de Wifi c'est super pratique, mais nous on va, on va utiliser donc ce tableau de correspondance pour, pour se repérer et je vais vous montrer c'est super simple en fait le fonctionnement, si on prend par exemple euh, le, le codon CAG, on va dans la ligne C, on va dans la colonne A et on va ensuite dans la ligne euh, G et on voit qu'on va produire du glutamine, voilà euh, un acide aminé euh, relativement euh, classique. Alors, euh, on va revenir à notre fameux code, notre fameux signal SIG, qui est donc euh, au début de, de ce code. En fait, c'est notre étiquette d'expédition, parce qu'une fois qu'on a produit notre, euh, notre molécule, il faut notre protéine, il faut qu'on l'envoie quelque part. Et bien, ça, c'est exactement comme l'étiquette que vous avez sur votre colis Amazon, ça permet de savoir où est-ce qu'on envoie cette fameuse protéine. C'est l'étiquette d'expédition. On va la comparer avec le code du virus, et là, bah, c'est un peu surprenant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit exactement la même chose que le code du virus, puisqu'on veut reproduire notre virus, et pourtant, il y a des différences. Ou pas. Je vais vous montrer. Si on reprend notre tableau ici de correspondance des acides aminés, euh, et qu'on reprend notre code, on va prendre le, le premier changement, la UUC, et qu'on regarde donc le vaccin, on va faire notre correspondance, ligne U, colonne U, euh, ligne C, on voit qu'on produit du phénylalaline, donc voilà un, un acide aminé. Et si je prends euh, le code du virus, qui est donc UUU, on peut refaire la même chose, euh, et donc on a ligne U, colonne U, ligne U, on produit exactement la même chose, du phénylaline. Alors vous allez me dire, euh, bah, c'est super, mais euh, pourquoi, euh, pourquoi cette différences Eh bien, euh, tout simplement parce que on a constaté avec la recherche, a permis de constater que les lettres U et A sont moins bien traduites que les C et G. Donc pour maximiser en fait, la performance de notre protéine, on va améliorer euh, ce qu'on a fait, ce que le virus a fait, on va le faire mieux euh, artificiellement, et donc on est capable de produire une protéine encore plus performante en changeant quelques lettres. Alors il y a quelques endroits où ce n'est pas le cas, on a notamment euh, le A qui est transformé en U à un endroit, c'est pour des raisons d'optimisation, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, si on met trop de C et G ça marche plus non plus. Donc voilà, il y a une optimisation à juste au milieu à trouver, ça c'est des optimisations propriétaires, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne. Alors voilà pour cette partie signale, on va maintenant entrer dans la fameuse protéine spike, la fameuse protéine qu'on veut donc reproduire. Et donc là pareil, hein, si on regarde, pas de gros changements, quelques petits changements, mais ça ne change pas les, les acides aminés en fait à, à aucun moment, sauf à deux moments, en fait c'est les deux seuls moments de l'entièreté du code où on n'aura pas exactement le même acide aminé qui sera produit. On a remplacé les lettres K et V par des lettres P. Et l'être P, c'est en fait, tout simplement du proline. Et c'est en fait un acide aminé relativement rigide. Et l'idée, c'est que grâce à ça, on va pouvoir produire une protéine qui ressemble à la protéine Spike sans qu'elle soit accrochée à la boule du virus. Puisque nous, on produit une protéine comme on le voit à droite, de manière un peu aléatoire, euh, anarchique, euh, dans le vide, et à droite euh, et à gauche, on voudrait donc produire une protéine Spike qui, qui ressemble à une belle protéine Spike. Et en fait, c'est grâce à ce petit changement que le vaccin fonctionne. C'est grâce au fait qu'on a mis du proline pour rendre en fait la, la structure de la protéine plus rigide. Euh, et donc, ça rend le, le, le la protéine reconnaissable alors voilà pas d'autres gros changements on a un petit rajout de, de, de code stop à la fin pour vraiment maximiser la performance du vaccin mais autrement pas de, de gros changements ce qui nous permet de passer à la région 3' non traduite, alors cette section-là, je vais peut-être vous décevoir un peu, alors elle s'étend là, on la voit ici. En fait, on ne sait pas exactement comment elle marche euh, pour l'instant, donc on allait la copier pareil d'un autre acide aminé, d'une autre protéine, pardon, dont on sait euh, qu'elle fonctionne. Mais bon, on n'a pas exactement le détail, donc on n'a pas vraiment fait de grosses modifications là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne et que ça produit de la protéine, ça c'est l'essentiel à retenir. Et puis on a la toute fin, la queue en fait donc, du code, c'est euh, la, la section poly A. Euh, et cette section-là, elle est relativement amusante parce qu'il y a beaucoup de A, mais ce n'est pas du tout par hasard. Comme un fichier doit avoir toujours une extension pour savoir à peu près quoi en faire, un .exe ou un, ou un point .txt, peu importe, euh, et ben ici c'est un peu la même chose. Il faut que notre code se termine absolument par euh, la lettre A. Et le problème, c'est qu'il euh, se trouve que. C'est relativement fragile ce code. À chaque fois qu'il est utilisé, à chaque fois qu'un ribosome va l'utiliser, il a tendance à abîmer la fin du code. Et donc, plus il est utilisé, euh, moins le code est lisible. Et quand il y a plus de A, le corps humain détruit automatiquement, immédiatement l'ARN parce qu'il n'est plus identifié comme quelque chose de safe. C'est identifié comme un virus, et donc il est automatiquement détruit. Et donc, pour maximiser en fait sa durée de vie, on a rajouté un maximum de A à la fin. Alors, pareil, la dose a été choisie en laboratoire, mais il y a un maximum de A qui ont été rajoutés pour prolonger la durée de vie. Alors voilà, vous venez de voir les six parties de ce code, et si on regarde d'un peu plus près en fait, ce code, quand on prend, en prend fait, une vue d'ensemble, on se rend compte que ça ressemble beaucoup à un code d'un fichier JPEG, par exemple. On a euh, la CAP qui ressemble un peu à un start of file, on a euh, la région 5' qui ressemble à la métadonnée, on a la région signal qui ressemble au header de, de n'importe quel code, on a là, ensuite le, le code le brut hein, de, de notre fonction, de notre protéine en l'occurrence, et puis on a la région 3' qui correspond grosso modo au footer euh, du, du code, et puis euh, le poly euh, A qui correspond au n end of file, dans signaler voilà c'est la fin du fichier ou c'est l'extension du fichier, un peu selon comment on l'interprète. Euh, mais voilà, on voit qu'il y a une vraie similitude entre le code du vaccin et euh, le, le code informatique qu'on peut produire nous tous les jours. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les, dans les détails parce que après ça devient trop complexe et en plus, c'est plus mon domaine au-delà de ça. J'espère que ça vous a plu et je peux tenter de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous rappelle que je ne suis pas expert, mais si vous en avez, je peux essayer d'y répondre. On est encore débutant. Abso bah, si je, peux donner, je peux répéter la question. En gros, si je peux donner euh, effectivement des, des, des liens, absolument. Je vous invite, euh, bah, si vous voulez, à, à me suivre sur Twitter, puis je vous envoie des, des liens en plus. Il euh, y a un super article, euh, je n'ai pas mis le, le lien malheureusement ici, mais qui résume super bien cette conférence aussi, dont la conférence est pas mal inspirée, euh, et qui, qui effectivement rentre un peu plus en détail euh, là-dedans, euh, de Berthe, qui est un super euh, scientifique euh, que je vous invite à, à lire. Curiosité, la permutation KV avec l'épée, ça c'est des simulations qui sont faites Ou on sait que d'habitude les deux premiers bytes sont faites assez. Euh, ça, alors le, le KV le, le K qui sont transformés vers des l'épée, c'est pour effectivement renforcer la rigidité de la protéine que vous les avez la Alors. Ça, c'est effectivement le travail de recherche qui a été fait auparavant, qui a permis de déterminer... On sait en fait que la proline, c'est un acide aminé qui est relativement rigide, et donc il a été utilisé, j'imagine qu'il a été ensuite testé, pour effectivement s'assurer que ça produise bien la forme que, que l'on souhaite. Et ça, effectivement, ça fait partie du travail de recherche qui a été mené sur la, la production du vaccin. Ce n'est pas du complet, complet hasard, mais voilà. Question N'hésitez pas, il reste deux minutes. Hein, donc j'étais trop rapide. Ouais, une question je, tout de suite. Je, je, je vais en profiter, j'en ai peut-être une. Euh, je passerai le micro après. Oui. Euh, Est-ce que les quelle est la différence entre la solution Pfizer-BioNTech qui est évoquée ici et les autres euh, vir, vaccins du même type euh, c'est grosso modo des différences d'optimisation de, de, justement du, du vaccin. Euh, le vaccin de euh, Moderna est un peu plus long, le code source est un peu plus long, mais euh, grosso modo c'est vraiment des optimisations euh, qui ont été menées. Il euh, n'y a pas d'énormes différences, le fonctionnement est le même. À l'époque où j'ai rédigé cette conférence, il n'y avait que le vaccin de Pfizer dont on connaissait le code source et c'est pour ça que je l'appelais comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais l'appeler juste à la découverte du code source du vaccin parce que c'est effectivement sensiblement la même chose. Dans, dans les faits, comment ça se passe Parce que là, en gros, on imagine très bien comment ça peut être fait en ouais. termes de code si on transpose, mais dans les faits, comment ils manipulent ces choses-là Ils transforment les lettres c'est une question super intéressante, parce que je me l'ai supposée aussi. Et en fait, il existe des imprimantes à, à, à ARN. Et donc, alors ça peut s'acheter, ça coûte un peu cher. Euh, et voilà, il faut mettre à jour le driver, c'est un peu compliqué à utiliser. Mais, mais grosso modo, ouais, c'est une imprimante euh, qu'on qu trouve dans les laboratoires et qui permet d'imprimer effectivement des choses à l'échelle microscopique et de pouvoir ensuite le mettre dans le, dans le vaccin. Donc, euh, bah, on manipule ça euh, effectivement avec euh, bah, un ordinateur, un code source, qui ensuite envoyé vers une imprimante à ARN, tout simplement. j'ai pas de photo, mais ça existe. Euh, non, ça produit, euh, alors ça produit un aminé qui... Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, mais enfin, après tout est mis effectivement dans un, un ensemble liquide qui permet de l'injecter euh, dans le corps. J'avais oui. juste, juste une petite question. Bon, moi je connais les deux, deux côtés, j'étais avant en laboratoire et maintenant je suis en informatique. Donc, euh, <rire> euh, la question qui se pose, est-ce qu'au niveau du BioNTech à ce que j'ai lu, est-ce que le fragment au niveau du euh, central qui produit les spikes antigènes, est-ce que ce n'était pas... Euh, par rapport aux autres aussi réduits, qu'on n'avait que des fragments qui s'étaient produits, qu'il y avait juste une, une en partie qui était produit. cest que au moins, je que j'avais lu. Euh, alors ça, je ne sais pas, je ne pas vous répondre à ce niveau-là. Je crois qu'a priori, normalement, on reproduit vraiment la protein spike dans son intégralité, euh, avec ces quelques modifications euh, pour avoir ce renfort de rigidité, d'optimisation, d'efficacité. Mais au-delà de ça, il me semble que c'est la protein spike euh, en intégralité. Je ne ça répond à la question. Oui euh, Ce qui est copyrighté, c'est ce code source euh alors, ce code source-là, euh, si j'ai accès, c'est qu'il n'est pas euh, copyrighté, alors évidemment, euh, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est effectivement ce qui fait la propriété intellectuelle du, du vaccin, parce que là, on pourrait se dire n'importe qui peut reproduire le vaccin, ce qui fait la propriété intellectuelle, c'est euh, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que ça, on parle vraiment du code source, mais après derrière, il y a tout l'ensemble, les, les, les, tous les liquides qu'on met, qu met autour pour faire l'injection, j'ai oublié le nom, les adjus dedans, je crois. Les adjuvants, exactement. Merci. J'avais adjuvants, ce n'est pas la même chose. Mais euh, <rire> les adjuvants, effectivement, tout ce qu'on met autour, effectivement, ça, ça fait la propriété intellectuelle du, du vaccin. personne Oui. Et cette ARN, à quelles cellules est-ce que ça s'adresse Quelles cellules sont attaquées par cette ARN pour produire... Euh euh, la protéine spike À ma connaissance, l'intégralité, je crois que ça ne cible pas de, de, de cellules en particulier. Toutes les cellules peuvent produire de tout. Euh, donc je crois qu'il n'y a pas d'adresse en particulier. Ça, peut-être qu'un expert pourra répondre plus précisément. Mais... Plus d'autres questions bah, Merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup.